Voilà, Très bien. J'ai j'ai pété j'ai pété j'ai pété dans mes mains. Enfin, je l'ai pas pété. J'ai bien pété. Enfin, je l'ai pas pété. <rire> C'est un courant d'air. à pété. <rire> Il fait très, très très très très très très très très très froid. Le couloir est en, en T en fait. En T. En <rire> avant, on a l'impression que quelqu'un vient de de se déshabiller. Il songe peut-être même. Je propose que ce soit quelque chose qu'on en fasse ensemble si vous êtes là, et si vous le souhaitez. Ce soir, si vous voulez bien, on peut tenter de se rencontrer, je serai encore là parmi vous. Avec Jérôme, on va... Euh, je ne pouvais pas laisser Jérôme toute une nuit, et tout devrait bien se passer. Bonjour. Il a dit bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. bonjour, bonjour. bonjour, bonjour. Du coup, oui, fait, il s'est pas fait niquer sa mère. On a un trip. Et ça le fait carrément, quoi. Ça le fait carrément. Je m'appelle... Tesla. Je crois qu'on savait faire. <rire> faire la fête à tout les Et faire la fête! Pour wow. aller dans d'autres fesses. Un petit ours. Un appareil photo numérique. Polaroid. Il, Il suffit! Il suffit de s'accrocher de cette cette euh, tige en métal qui se dresse vers le ciel. Ça, c'est <rire> vraiment très même rigolo. Comment j'ai Pour le moment, c'est très très caractère chose est chuche, c'est que je n'entends pas, pas le moindre euh, craquement, cra cra Craquement. c'est hyper caca. C'est un appareil polaroïde. FURAX J'ai très envie de m'installer pour une petite séance de de paix. La propriétaire du se pose beaucoup de questions de parler en fin de monde, on a pas mal discuté tous les deux Véronique, vous devez la connaître forcément elle se demande si la génération de la code de la code viendra aujourd'hui question là de, de son Un jeu j'ai entendu grâce à la spirit box Je vais aller me ressourcer un peu Je veux atteindre le nirvana Oui vous étiez là avec Petit merdeux Le respect Le respect se demande pas le respect se prend Jérôme qui m'accompagne aujourd'hui Et à Christian ils sont tous les deux Assez doués vous voyez en nick. de FAP FAP FAP ok. bise J'ai bien fuck la D'accord elle s'est arrêtée un peu Ouais